Salut, et eh bien la voilà enfin cette vidéo de présentation de la gamme RAKAM. Confrontation, Ragnarok, hybride, avec son extension Nemesis, les revues, il y a beaucoup à faire. Mais plus qu'une présentation, c'est un hommage. Parce que pour moi, en fait, ce jeu, ça a été une véritable partie de ma vie. Allez, accompagnez-moi. Alors dans cette première vidéo, euh, je vais m'attacher à, à, à vous présenter euh, l'existant l'existant de l'univers de confrontation qui est, euh, je pense, l'un des univers les plus, euh, ah, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, les, un des univers les plus aboutis qui soit. Alors bien sûr au niveau ressources, hein, chez Warhammer 40K, euh, on fait sans aucun doute mieux, mais là on parle quand même d'un studio français. Et on parle, on parle d'un souci du détail et d'une qualité du background qui, à mon avis, n'est pas égalée. Si vous avez un, un, un avis, je vous laisse le mettre en, en commentaire. Donc, dans cette première vidéo, on va, on va feuilleter ensemble et voir un petit peu l'historique ensemble de, de Confrontation 3ème édition. De son petit frère, juste derrière, sa première extension hein, qui, est, qui est Dog of War. Ensuite, bah forcément, je serai obligé euh, d'aborder euh, Hybride et son extension Nemesis, puisque c'est une des premières fois, une des toutes premières fois où on nous propose de jouer sur des, sur des tuiles. Et bien des jeux vont, vont s'inspirer de Hybride et de Nemesis par la suite. Hein. Dieu sait qu'aujourd'hui, on a presque l'impression de ne jouer plus qu'à ça. On parlera bien évidemment euh, du somptueux euh, Cadvalon, parce que Cadvalon, c'est vraiment une idée de génie. Euh, alors là aussi, hein, Doka me diront qu'elle a été reprise sur d'autres jeux et, et, et je vous laisse faire les archéologues sur ce sujet et, et m'orienter dans les commentaires, mais franchement voilà, ce, ce jeu est en fait un, un mélange de jeux de rôle et de jeux de figurines et de jeux de tactique et de jeux de déplacement, donc vraiment voilà, il y a tout, moi je suis pas, j'aime beaucoup les jeux de rôle, mais, mais, mais ce qui, ce qui m'échappe un peu c'est le côté impalpable, alors vous, vous allez me dire que je crie au sacrilège, hein. vous allez crier au sacrilège parce que justement le jeu de rôle doit être impalpable. Mais là voilà, il y, y a une personnification, il y, y, y, y a du physique en plus du jeu de rôle. Donc c'est vraiment, vraiment avoir, avoir imaginé, s'être posé les mêmes questions en tout cas que moi, mais je pense les mêmes questions que, que, que beaucoup. Euh, il y a également eu euh, des romans. Bon, alors là, en parlant de romans, hein, j'invente rien, hein, puisque de toute façon, euh, de toute façon avec, avec Warhammer 40K, on, on est accoutumé de la chose. Mais euh, là, en tout cas, je peux vous dire que ces romans-là, je ne dis pas que ceux de, de, de Warhammer ne sont pas bons, mais ces deux-là sont vraiment, vraiment, vraiment euh, excellents. Et puis, euh, on, parlera, euh, on parlera également euh, de la revue euh, Cryowocq. Euh, parce que oui, euh, ils se sont souciés euh, de la communauté et de la faire vivre au quotidien. Et, euh, et ils sont passés par cette excellente revue KrayaVok, euh, qui, euh, qui euh, graphiquement est vraiment somptueuse, mais qui avait, euh, qui avait un vrai souci, c'est qu'elle coûtait très très cher et elle était assez difficile à, à, à se procurer. Et puis on finira avec euh, le grand euh, Ragnarok, alors pourquoi grand Ragnarok Mais J'ai toujours aimé ce jeu moi à titre personnel, confrontation, hein, c'est un jeu d'escarmouche alors que Ragnarok était euh, la version un, un, peu plus, euh, un peu plus bataille, hein, bataille rangée euh, du jeu. Mais surtout ce qui est très intéressant dans, dans, dans, ce, dans ce package, c'est euh, le livre d'univers qui est euh, un des livres d'univers les plus complets et les plus agréables à parcourir que je, que je connaisse. Voilà, vous avez, vous avez également sous les yeux une petite partie de mes, de mes figurines. Bah, inutile de vous, de, vous, de vous expliquer que le jeu a pris une part assez importante dans ma vie. C'est vrai que voilà pour moi, confrontation, ça a, été, ça a été une véritable implication. Alors certes, le jeu a plein d'écueils, hein, le jeu a plein de limites. Je me rappelle moi-même lorsque j'y jouais, euh, avoir rencontré certaines difficultés, je trouvais qu'il y avait certaines lourdeurs. Peut-être que euh, voilà, les équipes qui se, qui s'orientent vers une résurrection vont-ils dynamiser le jeu. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, il y a eu un, un avant et un après. Les figurines sont de toute beauté et vous avez eu l'occasion sur ma page de voir pas mal de macros euh, sur ce sujet. Voilà, allez, on va on va commencer, on va, on va, on va essayer de, de, de feuilleter hein, rapidement. Je fais une présentation très succincte de chacun des éléments qui sont, qui, sont posés, qui sont posés sur cette table. Voilà, et on va commencer par le livre originel « Confrontation 3 édition ». Alors, Confrontation, c'est un, un jeu qui date des années, euh, des années 96 et puis, euh, et puis ensuite, qui a, qui, qui, qui a vraiment, vraiment débouché dans les années euh, 1998 avec les premières figurines euh, qui sont éditées par, par, par la Maison, maison Rackham avec le, le, le, le dragon rouge qui est là. Donc ça, c'est une, une troisième version donc la troisième version, ce bouquin en fait, en dur, il est, sorti, il est sorti en 2005. Avant, en fait, dans le jeu notamment, à chaque fois que vous achetiez une figurine, vous aviez le droit à, à ce petit livret-là, qui, qui, qui, qui était un format absolument génial. C'est un, un, un livret de règles de poche, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Euh, voilà le, le, le souci du le souci du portable Alors, il y a tout hein, dedans hein. il y a, euh, vous avez vous avez un vous avez un petit début un petit début de background hein, euh, tranquille euh, tranquille au calme avec euh, avec toutes les petites histoires euh, qui vont bien euh, et euh, même ce petit euh, même ce, ce petit truc en, en, en papier portable c'est déjà quelque chose de qualité euh, vous avez une introduction euh, sur les figurines hein, pour vous expliquer comment il faut les comment il faut les collectionner et tout ça vous avez, vous avez une présentation très rapide des cartes. Des cartes pour vous expliquer le mouvement, l'initiative. Donc, en fait, les caractéristiques d'un personnage c'est mouvement, initiative, attaque-force, attaque, résist... enfin défense-résistance, le tir s'il est équipé, le courage et puis, et puis la discipline. Et puis ensuite, il a des points de rang d'armée. Euh, donc voilà, après euh, il y avait effectivement la possibilité d'avoir euh, des pouvoirs pour les magiciens, euh, de la foi. Euh. Alors le, le pouvoir c'était pour incantation euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis la foi c'était pour divination. Donc quand vous achetiez en fait, un, un personnage qui était, qui était en incantation et donc qui avait le pouvoir euh, qui représentait sa capacité à lancer des sorts, bah, vous aviez également le petit livret euh, vendu avec d'incantation pour vous expliquer en fait, les règles. Euh, de, de, de l'incantation donc il y avait vraiment euh, la possibilité de se balader euh, avec euh, ces figurines alors vous voyez c'est vraiment euh, voilà il y a super crédit ça c'est des tout petits trucs euh, de poche hein, euh, mais il y avait déjà un, un, un vrai souci un vrai souci de qualité personnellement j'ai jamais euh, j'ai jamais retrouvé dans un autre jeu euh, des condensés de règles vendus en fait avec les figurines euh, sous ce format là et donc euh, en 2005 ils nous font la sortie en fait, de la troisième édition et là ils nous sortent un livre avec couverture, euh, couverture rigide hein, quand même, couverture en dur, donc ça c'est pareil, euh, on en voit quasiment plus seulement dans le monde des jeux de rôle, mais euh, maintenant on vous, on vous met un fascicule, un fascicule de 4 pages imprimées, euh, c'est même plus souple, hein, c'est imprimé papier voire même parfois, on ne vous en met même pas, on vous met juste euh, le lien euh, PDF, comme ça bah, vous vous débrouillez. Alors bon, bien sûr, hein, on est, euh, est aujourd'hui dans un univers où euh, il, faut, euh, il, faut, il faut vivre avec son temps, mais bon, je pense que l'univers des rôlistes et l'univers des, des, des, des joueurs de figurines, c'est un univers du papier, c'est un univers du, du, du bel objet et du beau livre, et en l'occurrence, pour, pour confrontation, ils ont, ils ont totalement compris l'histoire. Voilà, donc dans ce livre de règles, ben, euh, euh, rien de bien novateur, hein. on, on, va, on va vous, vous présenter, vous présenter l'univers, on va vous présenter les clans. Hein. Euh, pour mémoire, il y a les Keltois, euh, les elfes in Walls, euh, euh, les lions euh, d'Alhan, les Griffons, vous allez trouver euh, les méandres des ténèbres avec les limbes euh, d'Archéon... Euh, les nains de Mid-Nord Les elfes euh, Akishan Les alchimistes d'Edris, Alors voilà, ah, ça c'est les, les, les grands méchants hein, Les grands méchants qu'on va retrouver euh, Qu'on va retrouver ensuite dans les parties de, de, de hybrides Les Keltois, les alliances Ophidiennes Voilà ah. Vous avez le chemin du destin donc est un chemin un peu plus un peu plus free to move on va dire euh, avec avec les, les, les Wolfen, qui était qui était moi ma, ma faction la faction que je jouais que je jouais le plus et puis euh, les gobelins les dévoreurs du Viltis, les nains les Orques, et les elfes daikini voilà donc ça c'est une présentation très rapide alors quand même hein, dans ce dans ce dans ce livre euh, vous avez une explication euh, des figurines, euh, des cartes. On va vous expliquer en fait euh, bah, typiquement comment, comment fonctionne une carte, comment fonctionnent des, des caractéristiques spéciales, les sortilèges, les artefacts, euh, tout, tout, tout ce que contient normalement un livre de règles, hein, les pions, il bon, y a des pions de, de blessures. Vous pouvez être sonné, vous pouvez être blessure légère, grave ou critique. Euh, ces pions-là, en fait, ils étaient, euh, ils étaient distribués dans les boîtes aussi j'en ai là, hop là, je me penche, excusez-moi, voilà, en fait, quand on achetait en fait une, une boîte, une figurine, bah on avait le droit à son, à son, petit, paquet, à son petit, petit paquet de pions, comme ça, et puis si vous aviez acheté une figurine avec des gabarits, euh, quelque chose de lourd, bah vous aviez des gabarits de dispersion comme, comme, comme, comme celui-ci, bon, il n'y a, y a rien d'inventé, il n'y a rien d'innovant. Si ce n'est que ben, euh, ils ont pensé à le faire, et puis ce qui est très innovant, c'est d'avoir un bouquin d'une qualité, euh, qualité graphique comme celle-ci. Hein. On a vraiment un, un, un ouvrage qui est, qui est exceptionnel. Donc, confrontation, ça restait, ça restait quand même le jeu d'escarmouche par excellence. Euh, alors, dans le livre, bien entendu, hein, vous avez des règles beaucoup plus denses. Hein. Ici, vous avez le chapitre sur... Euh, sur, sur le, vol, euh, le vol, le fait de voler en, hein, en tant qu'oiseau, euh, la résolution de base. Hein, donc, euh, bien entendu, le, le livre est en trois temps. Hein, vous, avez, vous avez une première partie qui vous explique comment, euh, euh, comment jouer euh, très simplement. Puis ensuite, plus vous vous enfoncez en fait, dans l'ouvrage, plus vous allez faire appel à la magie, euh, appel aux incantations. Euh, et puis ensuite, eh ben, comme dans beaucoup de livres, vous avez tous les sorts et toutes les caractéristiques des sorts qui se suivent et qui vous permettent de vous référer à l'ouvrage. Voilà. Et bien entendu, un annexe avec des compétences et par ordre alphabétique, tout ce qui vous permet de vous repositionner dans la partie si vous avez une interrogation. Donc voilà, un, un, un beau livre, un beau livre, un beau livre qui se garde. Et, et qui se euh, et qui se feuillette euh, avec énormément de plaisir. Alors conjointement à, à, à ce jeu d'escarmouche, en fait, ce, de, euh, ce qu'ils se sont euh, sentis obligés de faire est et, et, et grand bien leur, leur face. Et ils nous ont sorti une première extension qui s'appelle le Dog of War. Alors qu'est-ce que c'est donc Alors en fait l'idée c'était de dire mais euh, on fait des parties, euh, on, on enquille des parties et puis euh, d'une partie à l'autre finalement il ne reste rien en fait euh, du, du combat qu'on a fait qu'on a fait la veille ou qu'on a fait le week-end dernier. Eh ben c'était plus le cas avec Dog of War, c'est-à-dire que on, on, on, se, on se soutenait euh, des règles de confrontation euh, 3 et puis on vous proposait, en fait, de euh, garder euh, l'évolution de votre personnage d'une semaine à l'autre si vous jouiez toujours avec euh, les mêmes amis, ce qui était quand même à l'époque souvent le cas. Donc là, bah, de toute façon, déjà, euh, dans l'ouvrage, dans toute la première partie de l'ouvrage, on a une partie background qui est, euh, qui est, qui est vraiment léchée, quoi la qualité des dessins enfin les graphistes qui ont travaillé avec ces studios euh, étaient à l'époque les plus reconnus euh, on avait vraiment un souci de background absolument absolument incroyable regardez celui-là comme il est comme il est pardon hop la caméra qui coince voilà vraiment vraiment des personnages exceptionnels je vais redresser un peu c'est super, des, des, des, des scènes comme ça, c'est merveilleux. Euh, je, vous avez compris, hein, j'adore ce jeu. Mais euh, voilà, vous aviez des, des, des illustrations comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est que des dessins, finalement, euh, ça ça va, ça va pas chier loin. Ce n'est pas des dessins, en fait, c'est des soucis du détail. Voilà, pour moi, c'est des vrais soucis du détail. Euh, le livre de Gofford, vous avez la moitié du bouquin qui vous est intégralement réservé à, à l'alimentation de votre imaginaire afin de pouvoir constituer un personnage au mieux, puisqu'en fait l'idée de, de, de cet ouvrage, c'est que votre personnage acquiert en fait de plus en plus de compétences au fur et à mesure des parties qu'il fait. Donc on commence à mettre un pied dans l'univers dans du rollisme, hein, en fait, hein. euh, euh, clairement. Voilà, l'idée c'est de constituer, c'est d'agréger, c'est de faire en sorte à ce que d'une partie à l'autre, les blessures restent, euh, les traumatismes restent, mais également euh, les victoires euh, perdurent et, et, et comptent dans l'évolution du, du, du personnage. C'est un, euh, un peu ce qu'ils ont fait avec Star Wars Armada et avec, euh, et avec la, la, la, la campagne corélienne. En fait, Puisqu'au début de la campagne, tout le monde semble partir sur un pied d'égalité, et puis à la fin, bah, ça, ça, ça se complique. Alors bien sûr, après, il y, y, y a les règles, hein, euh, valeurs de soldats, euh, les soutiens mystiques, euh, les compensations... Mais, euh, mais voilà, c'était une super idée, je trouve, d'avoir proposé dans un jeu de figurines que votre personnage puisse évoluer et puis que vous puissiez ben déjà, par exemple, lui, lui donner son petit nom qui, qui, qui corresponde à, à, à votre personnalité à vous. Regardez ça, voilà quoi, hein. livre 2, « Fortification Nexus et Titan euh, ». Vous ouvrez une double page comme ça, euh, wow, vous vous dites euh, « ça va défoncer ce qui va se passer derrière ». Et puis forcément une petite partie background pour vous expliquer tout ça. Enfin voilà, donc voilà euh, un table, une table de dégâts, hein, une table de dégâts typique, typique de, de, de, de confrontation. Hein. On, on lance les dés et on fait en fait, euh, en fonction de ce qu'on a lancé, tant de dégâts dans tant de cases, on regarde et puis euh, on fait un lancer en fonction de la force et du lancer et on regarde quels sont les dégâts qu'on a, qu a, qu a effectués. Alors c'est vrai que le système de jeu était quand même un petit peu lourd. Euh, et que euh, beaucoup de personnes euh, beaucoup de personnes euh, disent aujourd'hui avec euh, avec euh, la résurrection du jeu euh, qu'il va falloir euh, améliorer euh, améliorer la jouabilité parce que le jeu souffrait d'une certaine lenteur, il y avait du round, du, round, du round par round voilà. Est-ce que dans la version classique euh, ils vont rééditer Dogofort Ils n'en parlent absolument pas. Donc, pour l'instant, on reste, on reste sur notre fin pour, pour, pour ça. Ils vont, sans aucun doute, rééditer ça. Soit ils s'appuient sur la troisième édition, soit ils s'appuient sur la 3.5, qui était une édition qui avait été faite par les fans. Euh, et puis, pour, pour un petit peu l'améliorer encore. Quoi qu'il en soit, pour la version classique, moi, je n'ai pas encore entendu parler de Dog of War. Je leur ai posé la question. J'ai posé la question au studio qui s'occupe de, de, de, de, de, de la résurrection de confrontation m'ont répondu à demi-mot, euh, peut-être bank, oui, peut-être bank, non, quoi. Voilà, donc c'est dommage, parce que vraiment, la partie la plus intéressante de cette troisième édition, c'est bien cette première extension, c'est bien Dog of War qui vous permet de créer un personnage, de le faire vivre au fur et à mesure de vos parties, et puis de vous l'approprier de plus en plus.